Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment formater une clé USB sur Mac. Alors, pour euh, formater une clé USB, il faut aller dans utilitaire de disque. Et moi, je vais essayer de formater la clé USB exemple. Alors, euh, pour bien vous montrer que quand, quand on formate une clé USB, ça efface tout, cette clé est dossiers. Voilà sélectionner la clé USB exemple je vais cliquer sur effacer et je vais la renommer si je veux la renommer euh, win mac et cela euh, est en expat pour qu'elle soit compatible avec windows et mac et je clique sur effacer Voilà. Du coup maintenant elle est bien effacée Et euh, du coup il n'y a plus les dossiers que c'est créé tout à l'heure Et du coup elle sera compatible avec le windows et le mac aussi Voilà ben, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt